Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Orangerie. Je vais tout de suite commencer par vous lire quelques lignes du roman Les, les Furtifs d'un Damasio. dont je vous dirai quelques mots juste après. Quel quiproquo, quel croque les camarades caracolent pour consolider la barricade, qui recule macaque, eux ou nous, eux, hein, dac. Des kamikazes et des casse-coups, tant qu'un compte, des canoës et kayaks sur des camping-cars. Côté mairie, le quai est un chaos de carcasse de clip-clac-craspect allait sur du criss de 4x4 cubique, cubiques concassés jusqu'à la caricature. Vous l'aurez peut-être reconnu à ce style percutant et à la musicalité qui s'en dégage l'auteur Alain Damasio, un auteur de science-fiction contemporain qui a écrit plusieurs livres très marquants, notamment La Zone du Dehors, juste ici, et ensuite L'Ordre du Contrevent, qui a été vraiment son roman le plus connu à ce jour, qui a été adapté en bande dessinée par Eric Emineau, qui a su donner forme et donner corps à ce roman. Aujourd'hui, je voulais vous parler de son dernier roman, Les furtifs, qui est un roman très complet, très vivant, très musical, où on va voir un couple, un couple dont l'enfant a disparu, qui vont devoir chercher euh, ces créatures mystérieuses que sont les furtifs. Et on va en apprendre de plus en plus sur ces créatures qui vont euh, être mises en regard d'une société, une société très technocentrée. Très minéral, où euh, le technococon, comme l'écrit Alain Damasio, prend toute sa place. Et ces créatures, très vivantes, très changeantes, très riches dans leur diversité, euh, vont vraiment nous faire vibrer, nous, nous faire nous remettre en question. Et c'est un roman vraiment très agréable à lire. Comme vous l'aurez entendu, la musicalité des mots euh, permet vraiment une lecture agréable, une lecture musicale, et vraiment j'espère euh, vous avoir donné envie avec ces quelques ligne envie de lire cet auteur dont les écrits sont vraiment magiques. Voilà, j'espère vous voir bientôt dans de nouvelles vidéos ou vous voir dans, en direct à la médiathèque à bientôt.